Alors, tout d'abord, merci à tous pour euh, votre présence à ce Zoom de ce matin consacré à l'ISR et la Public Value. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir euh, Virginie Coulodon et Maria Del Peso, qui sont cofondatrices de l'ONG Your Public Value, dont elles vont nous parler dans un instant. Euh, je suis vraiment ravie parce que la première fois que j'avais rencontré. Euh, Virginie et qu'elle avait parlé de Your Public Value, c'était il y a plus de trois ans maintenant à Vienne, lors du euh, Drunker euh, Forum for Management. Et euh, c'était le début de l'aventure qui depuis a rassemblé des centaines de personnes engagées et euh, enthousiastes sur l'ISR euh, et sur la responsabilité des entreprises. Et elle publie euh, maintenant... Euh, les Public Value Principles et donc euh, et en particulier un manifeste sur euh, le bien commun et le profit qui euh, est très intéressant et qui rentre complètement, je pense, dans notre approche de la satisfaction client et de l'ISR. Eh bien, euh, je suis donc ravie de, de vous accueillir et euh, Virginie, je vais te laisser euh, présenter euh, qui est « value », ce qu'est euh, la valeur publique et surtout ce que sont les « public value principles » que vous avez co-créés avec tous ces spécialistes de, euh, de, de, de la responsabilité d'entreprise et ces enthousiastes qui veulent un peu changer de monde. Merci Claire. Euh, merci, merci à vous tous euh, pour votre intérêt. Merci à Claire et un grand merci à Trust Team parce qu'effectivement, depuis cette fameuse... Euh, rencontre il y a trois ans. Trustim nous a, nous a suivis, et Claire Berthier en particulier, je veux dire, et nous a donné son, beaucoup de, de sa sagesse et de son expérience en matière d'ISR. Donc je crois que euh, nous avons grandi dans ce domaine également grâce à Trustim. C'est un grand merci. Euh, je vais aller euh, euh, un petit peu plus vite. D'abord, nous allons, nous, nous allons faire cette présentation à deux avec Maria Del Peso. Pour plusieurs raisons euh, maria et moi avons été totalement euh, engagés euh, au, au, au même niveau euh, je m'appelle virginie couloudon je suis euh, la directrice exécutive de your public value et je, je porte le projet maria va se présenter dans un instant d'ailleurs maria veux-tu te présenter maintenant je vois pas euh, tout le monde mais oui merci virginie merci claire et merci à toute l'équipe de trostine de nous accueillir euh, donc moi je suis cofondatrice avec Virginie de l'ONG, je suis aujourd'hui vice-présidente du conseil de surveillance et consultante par ailleurs en leadership et, et engagement. Alors euh... nous, nous, nous faisons cette présentation euh, à deux voix, comme ça nous espérons que euh, vous vous ennuirez pas. Tout d'abord euh, qu'est-ce qu'est notre ONG et pourquoi avons-nous créé euh, cette, euh, cette organisation Elle a à peu près Trois ans, deux ans et demi, ça dépend quelle date vous, euh, vous gardez euh, en mémoire, la date officielle d'enregistrement ou le premier meeting. Nous étions 20, euh, 12 co-créateurs et, et 20 euh, au départ. Euh, avec des, des experts euh, en bonne gouvernance, des experts en durabilité euh, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'air, euh, dans le domaine de la diversité. Et chacun euh, a porté son, euh, son approche et euh, nous avons nous-mêmes en fait adopté une approche multipartie prenante. Il y a à peu près 40% d'entre nous qui venons du secteur privé, comme, euh, comme Maria, de, de, de grandes entreprises mondial. 40% d'entre nous qui viennent du secteur de la société civile, c'est mon cas, avec des postes à haute responsabilité dans des ONG mondiales, et à peu près 20% qui continuent de travailler dans des organisations multilatérales ou qui sont même engagés en politique. Euh, donc euh, c'était euh, un moment important on voulait être multipartie prenante et tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons euh, est le fruit d'une co-création euh, avec des gens que nous euh, que nous invitons donc, Vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez participer à cette co-création. Nous évitons le principal moteur des ONG qui est le « blame and shame », c'est-à-dire pointer du doigt. Pour l'instant, nous ne voulons que des exemples positifs et de la co-création. Et nous souhaitons également mettre en valeur les obstacles que rencontrent beaucoup d'entreprises dans la responsabilité d'entreprise, les difficultés. Que, transforme le sec que, que rencontre le secteur privé à se transformer, mais ensemble, pour montrer quels sont les, les obstacles, quels peuvent être les feuilles de route, et comment est-ce qu'on peut euh, s'en sortir. Donc, nous avons entendu la fatigue du public vis-à-vis -vis des ONG, et nous cherchons à créer une ONG d'un autre genre. Ça, c'est pour nous. On peut aller à la prochaine slide Merci. Alors, alors quand, on, quand on parle justement d'ONG, de, de, de nouveau genre, comme le disait Virginie à l'instant, nous le parti pris et l'ADN de notre ONG, c'est de, de vraiment de créer un pont entre la société civile et, et la, le, la, le business, en fait, le, le monde des affaires. Euh, on est parti de cet état de, de le constat de la défiance générale vis-à-vis -vis des élites, notamment politiques, institutionnelles et vis-à-vis euh, -vis, euh, des entreprises. Et ce que nous voulons, c'est rassembler euh, autour de la notion de public value, de valeur commune, à la fois des acteurs économiques, financiers, euh, d'où la présence ultra légitime de Trusting Finance et la société civile. Euh, et, et, et, et cette réflexion, nous l'avons menée aussi, euh, euh, en, en creusant des concepts économiques. Alors, on est allé chercher le concept de public value, qui, voilà, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il existe depuis 25 ans. Il a été euh, développé par le professeur Mark Moore de la euh, Harvard Kennedy School. Euh, à l'origine, appliqué aux agents euh, publics, aux, aux, aux acteurs euh, du service public, pour leur faire prendre conscience que leurs décisions avaient... Euh, une portée euh, large et plus que politique électoraliste, elle impactait la société euh, au sens large. Ce concept a été développé en parallèle pour justement euh, s'aligner avec la notion de... de ou être cohérent avec la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Et nous, ce qu'on trouve intéressant dans cette notion de valeur, euh, c'est qu'elle euh, reflète bien aussi les évolutions. Euh, les, les, les définitions et les, les prises de conscience de différents acteurs économiques sur le sujet. Je, je m'explique Il y a 25 ans, on parlait de, quand, dans le monde des entreprises en tout cas, on parlait de valeurs, mais de valeurs actionnariales, et c'était la théorie de Milton Friedman, euh, le capitalisme, et les entreprises sont là pour créer de la valeur pour les actionnaires. Et de petit à petit, on a bien vu que, que, que la, la prise en compte de l'environnement, la société, était, était, euh, venait, venait euh, faire partie de la vie de, de, de l'entreprise, d'abord... Euh, de manière un peu connexe et, et maintenant de plus en plus à l'intérieur du business model. Et quand on écoute euh, le président de Davos, Klaus Schwab, parler de, de valeurs euh, des parties prenantes, de capitalisme de, des parties prenantes, nous on dit qu'on va plus loin, on veut de la valeur qui soit euh, donc commune, c'est-à-dire qu'elle soit euh, créée par tous de manière volontariste par les entreprises. Euh, et qu'elle qu soit euh, donc, euh, bénéfique à la fois pour la société, pour nous tous et pour euh, chaque individu, la société et l'environnement étant des parties prenantes à part entière euh, dans, dans, cette, dans cette approche. Euh, donc voilà, c'est pour nous euh, une, une, une notion intéressante parce qu'elle nous paraît vraiment euh, répondre à la demande euh, pressante de la société civile d'un nouveau partage de la valeur et pas seulement du bien commun, c'est la création de valeur et on veut remettre l'entreprise dans ce dispositif pour qu'elle soit contributrice de cette, de cette valeur. Voilà. Merci. Je passe la parole, Virginie peut-être pour parler de la prochaine slide, donc nous avons, euh, euh, avons co-créé neuf principes euh, de valeurs communes, je vais aller très vite ici, euh, en fait comment avons-nous procédé euh, On a commencé par faire ce qu'on appelait des labs, qui sont des, en fait des, des, des séminaires avec une vingtaine de personnes, pas trop de monde, tout le monde doit avoir de l'espace pour s'exprimer euh, et pour apporter son son point de vue, mais surtout le point de vue du secteur qu'il ou qu'elle représente. Donc, il y a eu trois labs à Berlin, Londres et Zurich. Et puis, nous avons été touchés également, comme vous tous, comme nous tous, par la COVID. Et donc, nous sommes passés à l'organisation de labs digitaux qui fonctionnent très bien et qui sont maintenant euh, tout à fait notre, notre modus operandi. Donc les 124 experts euh, qui, nous ont, euh, qui ont co-créé ces principes, dont Claire Berthier, <rire> qui sont-ils euh, Donc les 123 autres euh, sont, euh, ont, prov proviennent de, du secteur privé, 49%, 17% représentent le monde de la finance responsable, 27 sont de hauts euh, responsables de la société civile, des ONG. Par exemple, nous avons la présidente de Transparency International qui nous a suivis et, et qui, qui vient très fréquemment. Nous avons l'ancien euh, créateur et dean de IACA, l'académie euh, anticorruption euh, qui était euh, à Vienne. Euh, nous avions euh, des personnes, anciennement, dans le comité exécutif de Greenpeace, des, des, des personnes qui sont... Ou à des postes ou qui ont été à des postes de responsabilité, 7% sont des hauts responsables d'institutions publiques. Euh, j'insiste, euh, Maria l'a dit, mais j'insiste que ce qui est important dans le concept de euh, valeur commune, c'est que la société dans son ensemble, le public et l'environnement sont considérés comme des parties prenantes actives. Donc, l'environnement, vous allez me dire euh, qui est-ce qu'il le représente. Je crois que euh, nous tous, en tant que citoyens, sommes capables euh, d'avoir une voix pour l'environnement qui, qui nous entoure. Euh, donc, euh, cette approche multipartie prenante, euh, elle est importante, mais ce n'est mais pas euh, une sorte de, euh, de tea time où chacun vient et s'amuse et dit ce qu'il veut, en fait. Hein, C'est assez structuré. Les personnes que nous invitons représentent des secteurs. Euh, et doivent parler au nom de leur secteur, doivent être un peu euh, honnêtes, et nous fonctionnons par, euh, par euh, euh, tranche euh, de, de, de réflexion. Donc euh, en réalité pour parvenir à ces euh, principes, nous avons eu euh, trois phases qui étaient euh, très, très importantes. La première, chacun s'exprimait un peu librement, et lorsque nous sommes arrivés à 76 principes, et que nous sommes arrivés à un point où, où les, les arguments se répétaient. Nous sommes passés à la seconde phase, qui était de, en fait de, de, de transformer ces 76 principes en 15, et de voir ce qui était important et comment on pouvait travailler ensemble. Et puis, euh, une dernière phase nous a permis de passer des 15 principes aux 9, et nous passons d'une phase à l'autre, comme je viens de le dire, lorsque les arguments se répètent. Alors, euh, si vous m'autorisez, je tiens quand même à remercier nos donateurs pour que vous sachiez que c'était quand même une initiative qui a été soutenue. Nos principaux donateurs sont EY, notamment EY Allemagne, mais EY Suisse nous a accueillis à Zurich et c'est un des quatre des Big Four qui, en fait, ont, ont depuis le début, travaillé sur euh, la valeur commune comme outil euh, de, de réflexion. Nous avons euh, travaillé avec Vattenfall euh, en Allemagne et Multiplex à, euh, à Londres. Euh, et puis, nous avons également. Euh, euh, participer à un séminaire euh, de Trust Team, euh, en septembre dernier et pour notre soutien financier, euh, une entreprise chinoise qui s'appelle Thai Living et dont euh, on peut parler, pas de l'entreprise, mais, mais de la Chine et de l'intérêt de la Chine dans la durabilité. Euh, Claire, la prochaine slide. Euh, Peut-être, Virginie, je pense que ce serait intéressant euh, pour, pour, pour notre public, euh, ici, de faire un petit focus sur pourquoi créer encore quelque chose parce que quand on est dans le monde de l'ISR, on, euh, on voit arriver plein de standards, euh, euh, on voit qu'il euh, y a de la régulation aussi qui arrive de tous les côtés, avec la taxonomie, avec euh, SFRD, euh, on voit SASB qui, euh, et aussi donc, les four qui, euh, qui se concentrent sur mettre en place des KPI dans l'ESG, euh, toujours plus précis. Euh, donc on voit plein de choses arriver de, de tous les côtés. Pourquoi vouloir encore créer quelque chose de nouveau. Oui, je te remercie, c'est euh, important et euh, je tiens à dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait. Euh, il ne s'agit pas de, de KPI, ce sont des principes. Alors les, les principes sont complètement différents des indicateurs de performance. Ils nous guident, ils nous donnent une direction, ils nous encadrent. Et ces principes-là euh, ont été euh, bon, créés, puisqu'ils n'existaient pas, mais sur la base de, euh, de KPIs qui en fait existaient. C'est pour ça qu'on invite des experts, parce qu'eux ont complètement intégré euh, les KPIs qui existent, ils connaissent absolument par cœur tous les KPIs de chacun des, euh, des ODD, et vous le savez peut-être, ils sont extrêmement nombreux ces KPIs, parce que lorsque j'étais à Transparency International, on a participé euh, à la création des KPIs du, euh, euh, de l'objectif 16.5, et il y en avait une dizaine. Donc, euh, ça nous a vraiment tenu très occupés pendant euh, fou, bien neuf mois. Donc, euh, là, il n'est pas question de rajouter quoi que ce soit, et chaque agence de notation a son propre, euh, son propre encadrement, son propre, sa propre approche. Euh, euh, non, les entreprises, avec les principes que nous allons présenter, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus vite, les entreprises ont tout à fait le, le, la liberté euh, de choisir euh, ce qui leur convient et nous travaillons maintenant sur euh, une auto-évaluation. Euh, euh, auto Il n'est pas question de pointer du doigt et de dire « non, ce n'est pas bien ce que vous faites, vous n'êtes pas arrivé à… à » Ce minimum de KPI en matière de carbone, en matière etc. Mais euh, vous allez voir, c'est une façon en fait euh, d'arriver euh, à la mise en place des ODD. Euh, je crois que si euh, les les principes sont euh, adoptés de manière euh, honnête, intègre, euh, en comprenant les difficultés, en comprenant les obstacles, ce qu'il faut faire et je dirais l'impact négatif de notre entreprise dans un certain domaine, même si on ne va pas le dire, ce n'est pas un outil de communication, hein, donc même si on ne va pas aller dire quel est l'impact négatif de, de notre entreprise sur tel principe, ça vous permet quand même d'avoir une auto-évaluation et euh, de grandir euh, sur un, un moyen terme. en fait. Donc, quels sont ces principes Là, je suis perdue, euh, je crois... Maria, c'est à toi de faire les premiers ou moi Je ne sais plus. C'est pas grave. Je voulais, juste, euh, je voulais juste rebondir justement sur ce que, euh, sur ce que tu disais, euh, Virginie, pour compléter et répondre à ta question, Claire, qui est euh, effectivement euh, l'initiative de notre démarche. Euh, bon, à l'origine de notre démarche, il y a ce constat qui est fait par les, les, les spécialistes du sujet, des experts en... en Sustainability, en ISR, en, enfin voilà, tous ces domaines finalement connexes mais qui, qui, qui, qui nous rassemblent. Ce euh, constat que finalement on ne va pas assez vite, y compris pour l'atteinte des euh, objectifs de développement durable euh, fixés à horizon 2030. Enfin, on se dit que euh, même avec ces KPIs, même avec ces standards euh, qui sont très nombreux, probablement trop nombreux au demeurant, on n'y arrivera pas. Donc nous, encore une fois, c'est l'idée, c'est de plutôt c'est toujours de remettre l'entreprise au cœur de ce dispositif et de se dire qu'au-delà de, de certains critères, euh, c'est d'abord une question de gouvernance et utiliser des principes qui soient compréhensibles par le grand public, ça peut aider à faire avancer les choses. En fait. et, et voilà, et donc, euh, on ne va pas entrer dans détail de ces principes. On en a euh, retenu neuf par le travail de co-création décrit par Virginie, donc, on estime qu'à l'issue de ces mois de travail et ces consultations itératives, on a quelque chose qui est représentatif des attentes et des directions, des grandes orientations que les, les experts européens en, en développement durable souhaiteraient que les entreprises suivent. Voilà, j'espère que je c'est clair. On, a, on aura, j'espère, le temps de, de répondre à des questions, mais c'est ça. Donc, ces principes, on va vous les lire rapidement. Euh, on ne va pas entrer dans le détail mais ils sont, ce sont bien des principes transverses qui dépassent les silos ESG. Nous, on a d'ailleurs ajouté une dimension qui est celle du digital, hein, et qui sont des, des principes de, de gouvernance, euh, quitte ensuite à ce que les entreprises appliquent leurs propres standards ou voient quels sont les critères ESG qu'elles peuvent utiliser pour, pour les rendre opérationnels. Ce sera une autre étape, on va en parler juste après. Mais voilà, je vous lis rapidement Donc, euh, les trois premiers principes. Le premier principe qui est celui de l'équité, du respect et de l'inclusion. Et euh, nous les avons écrits à la première personne du pluriel, nous, nous, nous sommes mis à la place des entreprises. Donc ce serait un principe adopté par euh, une entreprise engagée qui dirait euh, « nous dirigeons, gérons, managons, organisons notre entreprise sur les principes d'équité, de respect, d'inclusion au bénéfice de la société ». et On voit tout de suite que ça peut s'appliquer en interne comme en externe avec l'ensemble des, des parties prenantes. Euh, L'exemplarité, on en parle beaucoup, et ça a été un sujet qui est remonté, vraiment très important. Nous développons l'autonomie des individus nous en tant qu'entreprise, hein, que ce soit, encore une fois, en interne ou euh, indirectement, euh, et nous euh, dirigeons ou manageons, par exemple, à tous les niveaux, que ce soit euh, euh, un comité exécutif, euh, middle management, vis-à-vis -vis nos fournisseurs, euh, toutes les équipes. Hein. Euh, la vie privée reconnue comme un droit humain, c'est la notion de privacy qui est apparue euh, très, très fréquemment aussi dans nos discussions, notamment autour de euh, la question des, des données. Euh, et voilà, nous avons édité un principe qui dit nous reconnaissons les individus comme les propriétaires de leurs données. Euh, ça, ce serait un, un droit fondamental et la vie privée comme un droit humain. Donc, quand on, voilà, quand on pousse la logique de ce principe, on peut, peut aller très loin dans la responsabilité euh, des entreprises vis-à-vis à la fois de leurs clients, de leurs euh, salariés, bien sûr, et aussi de leur, euh, de leur, des parties tierces. Je te repasse la parole, Virginie, peut-être pour les suivants Oui, on continue pour que vous ne vous endormiez pas. Les trois euh, principes euh, qui suivent sont une utilisation éthique euh, des technologies, et là, euh, on parle beaucoup d'algorithmes, il y a eu des conversations très... Euh, très intense sur euh, le rôle de l'éthique euh, dans le domaine technologique, pas seulement euh, euh, des algorithmes, mais euh, toutes les technologies. Le principe euh, lit Nous rendons possible et développons la supervision humaine pour une utilisation et une application inclusive, transparente et éthique des technologies, des données et de la connaissance. Beaucoup de mots. Très important en, en une phrase. Euh, le principe qui suit est une, une bonne gouvernance pour rétablir la confiance. En réalité, il pourrait, euh, il pourrait être un, un des premiers euh, principes. Euh, nous recherchons l'amélioration continue et établissons la confiance en mesurant, en auditant et en partageant nos intentions, nos actions et notre impact de manière transparente régulière. Donc, ce principe va un tout petit peu au-delà de la compliance actuelle, mais c'est grosso modo ce que une bonne entreprise devrait faire. Euh, correction de tout impact négatif. Là, il y a eu des, des conversations très intenses, très, très animées, sur euh, le thème doit-on corriger un impact négatif euh, Doit-on euh, se limiter à un « do no harm » Nous travaillons en anglais, donc <rire> nous ne créons pas d'impact négatif. Ou est-ce que l'on doit en réalité parler de euh, régénération euh, Là, on parle d'action corrective. Donc, euh, c'est plus important de euh, faire en sorte qu'on ne va pas euh, créer de, de soucis. Nous nous engageons à réaliser des actions correctives en collaboration avec nos pairs et parties prenantes de manière générale pour tout impact négatif causé dans notre chaîne de valeur. C'est la prise en compte des euh, chaînes de production et des chaînes de valeur. Les trois derniers, c'est Maria. Oui, contribution positive pour la société. Nous sommes redevables de contributions positives vis-à-vis -vis des sociétés dans lesquelles nous opérons par nos modèles économiques. Euh, par... Par ce principe on, on entend, on veut faire comprendre que euh, la recherche de, de, de, de la valeur ou la création de valeur, elle s'inscrit dans des business models eux-mêmes et dans leur, euh, dans leur application. Ce n'est plus seulement des questions de, de… On fait du mécénat ou on crée des fondations en, en, en parallèle, on inscrit cette recherche euh, d'impact positif dans nos business models. Euh, la notion d'amélioration systémique, la, la, la réflexion qu'on a eue autour du systemic change, ou est-ce que euh, c'est est, est tout un, un changement de paradigme qu'il faut On a préféré la notion plus progressive d'amélioration systémique. Il y a bien cette idée qu'il euh, faut euh, aller vers des vers des modèles différents. Euh, quand on dit nous luttons par des améliorations systémiques pour la circularité et la régénération dans les limites planétaires. Là, ça, c'est un principe assez ambitieux qui, euh, qui cherche à sortir des modèles économiques linéaires euh, actuels plutôt pour aller vers, euh, vers l'économie circulaire, la régénération, comme le mentionnait Virginie à l'instant, euh, donc des concepts beaucoup plus, beaucoup plus ambitieux. Et la notion de contrat social, euh, nous avons pour objectif de mettre en œuvre un contrat social inclusif et global qui améliore la vie des individus et des communautés, localement et au-delà c'est de la traduction de l'anglais, comme il y a dit Virginie, on travaille l'anglais. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de sémantiques, mais chaque mot a été posé. Et donc, on a, derrière euh, cette notion de contrat social, on se dit, euh, et on l'a développé dans, dans, le, dans le rapport euh, qu'a mentionné euh, Claire au début, qui était accessible sur notre site internet. Euh, pour nous, il y a bien une, un enjeu de redéfinition du contrat social dans lequel l'entreprise a un rôle beaucoup plus important, euh, des droits et des devoirs vis-à-vis -vis de, de ces parties prenantes euh, pour euh, justement qu'elles qu euh, qu soient reconnues comme un acteur euh, avec un pacte positif vis-à-vis euh, -vis de la société, de l'environnement et, et, et les différentes parties prenantes. Voilà pour nos neuf principes. On peut passer peut-être à la conclusion. Voilà. Euh. Oui, là, rapidement, euh, Claire, euh, merci. C'est une des questions que l'on entend assez souvent, c'est quand euh, ces, ces, ces principes mis en œuvre tout, tout ensemble, en fait, sont, sont immenses, euh, correspondent à la totalité euh, de ce qu'il faudrait faire, le bien, le mal, etc. En fait, nous, les, il n'y a pas d'ordre précis, le seul... Euh, L ordre qui a été réclamé par les participants était le premier et le dernier. Donc ils voulaient commencer par des principes d'équité, d'inclusion, euh, de respect et terminer par un contrat social. Le reste n'a aucun ordre. Mais d'une façon générale, aucune entreprise ne peut faire tout ça dans l'ordre. Et donc euh, nous avons comme une sorte de donut, si vous voulez, d'abord euh, en, en relation avec la donut economy. Et... Euh, et, et nous travaillons actuellement sur un, un outil d'auto-évaluation, comme je vous l'ai dit, pour revenir. Et alors, comment allons-nous utiliser ces, ces principes Nous allons les utiliser en comparant ce qui est comparable, c'est-à-dire en faisant des labs sectoriels. Le prochain est donc dans le domaine pharmaceutique. Et nous, nous cherchons en fait des, des partenaires pour approfondir nos recherches sectorielles, pour développer également des modules de, de formation sur la valeur commune des entreprises. Je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour toute questions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des, euh, des participants Ou alors moi je vais... Euh... Vous pouvez poser vos questions soit en direct en vous euh, enlevant le, le, le mute, soit euh, en, euh, en, en écrivant dans la conversation ou dans le Q&A. Euh, Je vais quand même une petite précision euh, sur pourquoi est-ce que cette approche euh, est, et, euh, nous parle et est proche de, notre, euh, de nos principes d'investissement. Euh, D'abord sur le constat. En fait... Euh, on s'est rencontrés au moment où on commençait à écrire le livre blanc, le livre blanc sur l'ISR et la satisfaction client, et on est parti du même constat où il y avait une forte défiance, cette fois de la part des clients, envers les entreprises. C'était en 2017, et ça n'a fait que s'accentuer. On le voit enquête après enquête, les consommateurs et les clients sont très sceptiques sur, euh, sur, sur, sur, sur, sur cela, et il y a réellement euh, une défiance qui est forte et les entreprises, pour satisfaire leurs clients, doivent nouer un lien de confiance avec leurs clients, et ce lien de confiance passe par euh, le fait de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes, d'être responsables et donc, in fine, euh, d'avoir un impact positif sur euh, quelque chose de plus large, et qu'on a, effectivement, on a repris ce terme, nous, dans nos reportages extra-financiers et dans la performance ESG qu'on cherche à avoir dans nos fonds, sur la valeur commune créé pour l'ensemble de la société et l'environnement. Donc voilà ce, ce lien. Euh, je vois qu'il y a déjà des questions. Euh, Pensez-vous que les entreprises accélèrent leur transformation Et si oui, sur quel sujet en particulier euh, Je crois que c'est une question que Philippe Cormon a, a, a, nous a, oui, a posée. Euh, en fait, euh, oui, il y a eu un, un grand changement euh, de ton euh, au niveau euh, global euh, qui, euh, que l'on a entendu pas seulement euh, en conséquence de, euh, du virus Covid mais aussi les, les désastres écologiques qu'on a vus euh, un peu partout euh, les euh, euh, une immense vague de de pauvreté euh, on a entendu beaucoup de jeunes surtout le vendredi on a euh, tout ça s'entend. Et euh, c'est ce que euh, Claire vient de dire, en fait, euh, il arrive un moment où euh, le paradigme euh, entreprise-consommateur euh, change. Il y a des attentes de la part du, du public euh, qui vont au-delà d'une attente purement consommatrice, euh, ré, euh, que, telle qu'on avait l'habitude de, de le voir. On a bien vu... Euh, certaines entreprises qui sont devenues des entreprises à mission. Alors je comprends bien que nous nous adressons à un nombre encore euh, faible, peut-être trop faible, des entreprises qui euh, euh, ont commencé une transformation en profondeur, mais euh, euh, je crois que face à l'immensité du travail, euh, il y a souvent besoin d'aide euh, dans, dans la feuille de route, en fait. Hein. Quelles sont les attentes Il faut pouvoir, pas forcément canaliser, parce que par définition, dès que vous canalisez une attente, euh, vous êtes un tout petit peu moins démocratique euh, que, que, que, que précisément le, le public, mais décrypter, décrypter régulièrement, euh, offrir euh, un, un schéma de, euh, de réflexion. Euh, aux, aux entreprises et travailler en commun, travailler ensemble euh, en acceptant euh, justement les difficultés, les obstacles avec un peu d'humilité en se disant oui il s'agit de transformer, c'est une question de, de survie euh, de, du monde privé euh, pour être plus en phase avec euh, l'environnement et euh, plus en phase avec euh, la société. Je crois que ceux qui ils continuent d'ignorer euh, la société et, et, et l'environnement ne, ne sont pas vraiment euh, viables. Mais ça, les, les clients de Trust Team en sont persuadés. Donc on prêche des on convertis. La question pour, pour, euh, pour tous les convertis, c'est comment et comment faire mieux, comment se transformer. Hum. Moi, je, envie pour... de... Oui. Pardon. Vas non non, vas-y vas-y. Vas justement à la question de, de Philippe, je, je... J'avais envie d'ajouter ou euh, de compléter euh, les propos de Virginie et nos réflexions par euh, le constat qu'on observe quand même que la question de la transformation, elle s'oppose probablement davantage pour les entreprises qui ont, une, comme on dit, une legacy, une histoire, euh, parce que clairement, les beaucoup d'entreprises de la nouvelle économie intègrent déjà cette dimension euh, de, de, de bien commun et de contribution positive, d'impact positif. Pour la société et l'environnement. Donc euh, on a des, des, le business model Canvas, euh, cette grille à laquelle on se réfère pour, pour développer euh, ou concevoir un business model, qui dans les, beaucoup de startups aujourd'hui intègre une dimension société, une dimension euh, environnement, enfin un, impact, euh, en quoi mon, mon business model va impacter positivement la société et, et l'environnement. Euh, en revanche, effectivement, pour les entreprises qui ont, qui ont une histoire, un passé, Là, la question de la transformation, elle se pose, et, et très clairement, euh, la crise Covid-19, euh, elle va servir aussi de test euh, pour nous montrer quelles sont les entreprises qui ont vraiment envie de s'engager, qui comprennent que euh, la, euh, bah, la transformation, c'est ici et maintenant, euh, avec cette dimensions de durabilité, euh, et les entreprises qui vont avoir une une Logique plus court-termiste, donc euh, il sera évidemment euh, observateur. Et encore une fois, si on peut accompagner ces entreprises ou les, les entreprises qui ont envie de qui ont compris que euh, euh, bien commun et profit sont conciliables, euh, ben, voilà, on, aura, on, sera, on sera satisfait. Du coup, question complémentaire comment analysez-vous la mission des entreprises et euh, s'il y a une mission affichée par l'entreprise semblant vertueuse et des actes qui ne vont pas dans le même sens, comment faire Alors le, le, le greenwashing n'est pas nouveau, euh, et c'est vrai qu'on on voit une augmentation du greenwashing ces, ces derniers temps. Euh, là, je dirais que euh, les entreprises qui se prêtent à ce genre de, de choses sont sur une, une pente... Euh, euh, un petit peu suicidaire. Euh, C'est toujours compliqué de, de, de sous-estimer le public. En fait, euh, ça peut fonctionner euh, sur un temps très court, mais euh, on fait. Je crois qu'il faut faire de plus en plus confiance euh, aux journalistes pour révéler ce, la réalité derrière, euh, derrière le greenwashing. Alors, euh, on ne va pas aller trop loin, mais le journalisme d'investigation. Donc, je l'ai. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, mon, je viens de, du milieu anticorruption. Euh, il, y a, euh, il y a 25 ans maintenant, lorsque Peter Heigen a créé Transparency International, certains d'entre vous peut-être euh, s'en souviennent encore, vous pouviez déduire de vos impôts euh, tout pot de vin. C'était totalement accepté, il n'y avait aucun problème. Et donc lorsqu'il a créé Transparency International, tout le monde se demandait quel fou il pouvait être alors que euh, le, les pots de vin euh, étaient tout à fait euh, acceptables, étaient euh, communs. Euh, pour la valeur commune, il en va euh, de la sorte, les, vous avez vu que les journalistes d'investigation se sont emparés du thème de la corruption et puis ils ont sorti des scandales absolument phénoménaux. Euh, Aujourd'hui, ça semble absolument irréel de, même d'avouer que le, le pot de vin peut être un moteur de, de, de gestion d'entreprise, euh, nous pensons, en tout cas c'est notre rôle en tant qu'ONG, nous sommes des, des convertis, nous pensons que tout ce qui est de valeur commune va prendre le même, euh, la, la place en fait de la lutte contre la corruption. D'ailleurs la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption est un, est, est, fait partie de, de ces neuf principes. Donc euh, ça signifie que même si on leur demande pas, moi j'ai confiance euh, dans le journalisme d'investigation qui va nous sortir des grands sujets de greenwashing et je pense qu'il est toujours préférable euh, en tant qu'attitude de dire ben, voilà les difficultés, voilà où nous en sommes, voilà le, le, le baseline que nous avons euh, créé euh, grâce à ces nouveaux euh, outils et nous allons grandir ensemble avec les communautés que nous impactons et avec les communautés qui sont impactées alors qu'elles ne le souhaitent pas. Et, et simplement agrandir euh, le, le champ, l'écosystème dans lequel nous fonctionnons. Alors ça peut sembler euh, euh, un peu utopique aujourd'hui, on peut reparler l'année prochaine, on peut reparler dans deux ans, euh, nous nous sommes persuadés que c'est une voie qui va, euh, qui va continuer. sur la, la mission en fait, la, la mission, si euh, je comprends bien, euh, c'est le principe 7, c'est sur les contributions positives pour la société qui doivent être intégrées euh, dans le modèle économique. C'est-à-dire que il n'y a plus d'un côté, euh, on va dire des, des, euh, des lignes de bonne conduite pour être responsable et de l'autre côté le business. Non, ça va ensemble, ça doit être intégré dans les euh, modèles économiques. Et, euh, et là, bon. Je, je je prêche pour ma paroisse, mais ce lien avec le client est essentiel. Euh, parce que c'est bien par le client que les entreprises vont à la fois créer de la valeur, évidemment, euh, économique, financière, mais de l'autre côté, que, et elles vont pouvoir aussi valider euh, le fait que ce qu'elles veulent créer comme valeur commune euh, tient bien la route, enfin, est bien viable sur le long terme. faut Que ce soit viable économiquement. Et donc, il y a bien les, les, les deux côtés de, cette, de, de, de, de, de ce modèle. C'est ça, on parle bien de dialogue euh, et d'écoute, et non plus de communication euh, à une voix seulement. Alors, je, sur la question de la mission, je, je, je pense que... Il y a une... Alors, sans le dire, le législateur en France... Euh, il est en train de s'aligner avec cette attente du, du client que tu exprimes, Claire. Euh, si je me réfère à la loi Pacte, hein, euh, là, clairement, le fait de changer des articles du Code civil pour à la fois inscrire l'intérêt social de l'entreprise et le respect des enjeux, l'intégration d'enjeux environnementaux, sociétaux, dans cet intérêt social, pour moi, c'est vraiment une marque de... Euh, d'explicitation que la mission de l'entreprise, elle, euh, elle est bien de créer euh, de la valeur euh, commune. Euh, et si on va plus loin aussi dans cette loi Pacte, le, la possibilité qui est donnée aux entreprises d'inscrire leur raison d'être dans leur statut, sans aller forcément au, au stade d'entreprise de, à mission. Euh, mais c'est bien cette idée qu'il euh, faut qu'il y ait une, une convergence vertueuse entre tous les intérêts et que l'entreprise, elle est là pour euh, intégrer tous ces enjeux. Donc, ça peut être ça, sa mission. Ça n'est pas dit comme ça par le législateur, mais pour moi, c'est tout à fait convergent, euh, à la fois avec les, les attentes exprimées par une grande partie de la société. Euh, un public est de moins en moins tolérant euh, au greenwashing, euh, attention, les boomerang euh, de moins en moins tolérant au aux questions de la corruption, de moins en moins tolérant aux injustices, à, à, on n'en a pas parlé, mais à l'inéquité, euh, à l'absence d'éthique aussi, euh, et, et euh, justement, le législateur fait, fait ce travail de, de formalisation euh, des attentes. Donc, euh, voilà, je pense qu'on est vraiment euh, dans, un, un, une vraie, enfin, on sait, dans une vraie tendance de fond, enfin, nous on en est convaincu, même si parce qu'il y a crise ou parce qu'il y a encore euh, euh, des leaders qui ne sont pas, euh, qui ne sont, qui, qui, euh, sont pas complètement convaincus de, de, de ça, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, on peut aller chercher aussi euh, pas mal d'arguments économiques. Il y a quand même des études qui sont faites, ça vaut la peine de les utiliser, d'utiliser leurs résultats, et qui démontrent qu'un euh, business model égal ou à... Euh, paramètres égaux, euh, la performance économique, elle est supérieure de 13% euh, entre une entreprise qui adopte des, des, une démarche RSE et euh, une entreprise qui n'en en, en adopte pas. C'est une étude de France Stratégie euh, de 2016, je pourrais vous envoyer le lien, euh, voilà, sur 8500 sociétés en France, hein, qui donne quand même des éléments de, de preuve assez, assez intéressants, si on a besoin encore d'aller chercher des éléments économiques. Mais, mais on comprend voilà, que tout ça, c'est est, est une tendance de fond, mais qu'il faut continuer vraiment à la, à, à la promouvoir, à expliquer euh, toutes, toutes ces dimensions, je crois. Euh, Il y, y a quand même un autre point que je trouve intéressant, c'est que oui, cette démarche est exigeante, mais en tant que, euh, en tant que gestionnaire d'actifs et en tant qu'investisseur, notre rôle, c'est d'élire des sociétés, des enfin, différentes euh, façons de vivre. De stratégie d'investissement, mais c'est vrai que trop aussi en tant que stock picker. le principe c'est qu'on essaie de délire les sociétés et donc de, de croire dans les sociétés dans lesquelles on investit et donc de, de, de travailler sur, ce, sur ces principes qui sont exigeants et qui... et de... Alors, et, tiens, et, et aussi quelque chose de vertueux pour nous, pour nous obliger à confronter en permanence ce qu'elles qu nous disent, la communication avec la réalité, essayer de... Euh, d'aller euh, dans ce greenwashing, euh, d'aller contre le greenwashing, euh, d'aller toujours regarder au plus près euh, de ce qui se passe et de la valeur qui est créée, enfin, d'où notre démarche, d'aller demander aux clients euh, ce qu'ils pensent et euh, s'ils sont satisfaits ou non, euh, par rapport à simplement regarder euh, ce qui est poussé par les entreprises dans, dans les rapports annuels et essayer de faire euh, avancer les choses. Il y avait une toute dernière question euh, ah oui, il y a encore une autre question. Est-ce que les entreprises sont prêtes à jouer la transparence nécessaire Et aussi, en, en, il y avait une autre question qui était apparue sur le fait que on parlait des journalistes d'investigation euh, en tant que partie prenante intéressante pour euh, aller titiller les entreprises, mais ils ont aussi une mauvaise presse auprès des entreprises et ont du mal à faire leur, leur métier. Ils ne sont pas forcément soutenus. Donc, comment faire pour que les entreprises je jeu j'ai répondu, alors moi aussi je me mélange entre le question-réponse <rire> et le chat, désolée. Euh, sur les journalistes d'investigation, euh, le fait qu'ils aient du mal à aborder les entreprises, ça ne nous concerne pas tellement en fait, c'est leur problème. Euh, nous, nous ne sommes pas journalistes euh, et on, on, on l'a dit, on veut travailler en collaboration avec les entreprises. En revanche, euh, on, on ne sous-estime pas le pouvoir qu'ont les journalistes d'investigation. Ils ont des moyens, euh, des technologies qui leur permettent euh, de travailler avec euh, des données euh, gigantesques. Ils peuvent euh, faire euh, du fact-checking, d'ailleurs c'est ce qu'ils font s'ils sont bons journalistes, euh, ils vont euh, vérifier euh, la réalité <coughs> tout le long des chaînes de production euh, je pense qu'ils ils sont un levier euh, des réputations, de bonne réputation ou de mauvaise réputation et c'est la raison pour laquelle euh, je, je, je ne sous-estimerai pas euh, le pouvoir des journalistes d'investigation même s'ils ont du mal à obtenir des informations directement des entreprises d'une part, d'autre part euh, l'éthique journalistique fait que lorsqu'ils ont euh, des facilités à obtenir des informations des entreprises ils les citent et ils les citent en bien donc euh, en fait c'est une, une décision d'entreprise et de, de communication stratégique de décider si l'on veut ou pas travailler avec des journalistes d'investigation euh, notre euh, notre recommandation est en fait de de euh, d'adopter le plus possible euh, le, les difficultés et de dire ben « voilà où nous en sommes en fait hein, », d'utiliser une, une position un peu humble en disant « oui, on a compris, on a besoin de se transformer, d'ailleurs on se transforme de telle et telle façon, mais là euh, sont les obstacles et nous allons, euh, nous allons travailler avec les communautés ». Ça suffit, je crois que le public comprend très très bien qu'il y a des difficultés et qu'on ne peut pas changer de monde du jour au lendemain. Donc je ne sais pas si ça, si ça répond à votre question, mais euh, loin de nous l'idée de, de dire attention, il euh, y a des journalistes d'investigation et vous êtes en danger, mais ça existe, ils existent, ils sont là, et euh, on ne les enlèvera pas de notre, de, de notre environnement, ils, ils resteront là. Et sur aider à, à les entreprises à avoir plus de transparence, les entreprises sont-elles prêtes à jouer la transparence nécessaire C'est -ce bah, Tout ça, euh, sur la transparence, c'est pareil, c'est la même histoire que euh, celle des pots de vin qui étaient euh, euh, <coughs> acceptable il y a 25 ans. Euh, la notion même de transparence évolue avec euh, la société et avec les attentes de la société. Donc, euh, ce que l'on attendait il y a dix ans, lorsque euh, la transparence était le mot-clé pour toutes les entreprises, est différent de ce que l'on attend aujourd'hui. Et euh, euh, le public en attend toujours plus. Voilà. Donc, est-ce que les entreprises sont euh, prêtes à jouer le jeu de la transparence Je dirais que c'est un des premiers leviers euh, de transformation de l'entreprise. Je est peut-être témoigner aussi en tant qu'investisseur dans nos actions d'engagement. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point euh, euh, effectivement certaines, c'est pas forcément les entreprises qu'on aurait pensé vouloir avancer de plus vite ou qu'on aurait pensé être des bonnes élèves qui vont aller, euh, qui vont, euh, qui vont aller le, le, le, le plus dans cette voie parfois. Mais c'est celles qui veulent se mettre en mouvement, effectivement, et qui ont compris que euh, le, ce, ce mouvement une démarche, c'était une, une, une aventure où elles avaient tout à gagner à être positives et dans les démarches d'engagement qu'on qu a, c'est celles qui vont privilégier le dialogue, qui vont petit à petit euh, se fixer des, des, des objectifs qui sont ambitieux, euh, des grains de voler dans l'ensemble des, des, des divisions euh, pour pouvoir euh, rendre concrète des engagements euh, un peu long terme, bon, je pense en particulier au, au, fait, au net zéro euh, d'afficher la neutralité carbone en 2050, en 2050 par exemple. Euh, C'est un, un objectif euh, qui euh, met en mouvement, qui, euh, qui va dans ce, ce, cette logique d'apporter une contribution positive à l'ensemble de la société. Par contre, on ne sait pas comment on va y aller. Donc, on a fixé l'objectif et on, ils vont travailler ensemble avec l'ensemble des, des, des, des, des, des collaborateurs, des parties prenantes pour y arriver. Euh, ça... J'aimerais je, je, je, répondre euh, euh, à Guy Guérin, euh, qui nous demande si on préfère faire des listes noires ou blanches ou, ou euh, pointer le progrès. En réalité, c'est la seconde version. C'est une décision euh, que nous avons prise euh, au départ. Euh, avec, un, comme vous pouvez l'imaginer, un vrai débat, puisqu'on était moitié euh, secteur privé, moitié ONG, donc euh, les ONG voulaient pointer du doigt et les secteurs privés, pas du tout. Donc il a d'abord fallu qu'on s'entende et qu'on trouve un, euh, un terrain d'entente euh, au sein de your public value avant de pouvoir le projeter donc nous connaissons très très bien ce débat pour l'avoir adopté nous-mêmes et en réalité précisément parce que les entreprises ont tendance à se fermer et qu'il y a un besoin de compréhension de pourquoi est-ce qu'il faut aller plus il faut s'ouvrir vers les attentes du public nous avons décidé de laisser tomber les listes noires mais je vous garantis que les journalistes d'investigation vont le faire et de fonctionner d'utiliser cette dimension qui n'est pas encore utilisée ou nous faisons le lien, nous espérons, entre la société civile, entre le public, les besoins environnementaux et l'entreprise. Et euh, en connaissant, c'est ce que vient de dire Claire, le mouvement c'est très important en comprenant les obstacles et en les définissant. En réalité, l'acte numéro un d'une transformation qui fonctionne avec la transparence et avec la transformation, c'est d'accepter de reconnaître l'impact négatif que notre entreprise peut avoir sur des parties prenantes qui n'ont qui jamais voulu être impactées. Une fois que vous avez euh, réfléchi sur ce qu'on appelle les parties prenantes invisibles, en fait, hein, les, les, les gilets jaunes de votre entreprise, euh, lorsque vous avez une réflexion interne sur euh, ces parties prenantes impactées négativement, vous pouvez commencer à vous transformer, en fait. Et là, c'est un acte de transparence vis-à-vis euh, -vis de vous-même. Et on ne vous demande pas de l'afficher tout de suite sur votre website, mais toutes les décisions stratégiques qui vont être prises vont intégrer ces parties prenantes et donc vont créer un impact positif sur la société. Et peut-être un mot sur... Est-ce euh, qu'il y a une question pour euh, demander à être plus précis euh, oui. Pour avoir des exemples précis mais je pense que ça va aussi avec le quelque le, le, le, le, chose de derrière, c'est-à-dire que quand, euh, avec la logique sous-jacente des ONG et euh, ce que tu mentionnes, c'est-à-dire le, le fait que, dans, que, que pour pouvoir bien dialoguer, euh, il y a aussi des règles de, euh, de confidentialité ou de, de respect de, de la parole pour pouvoir avoir un, un espace de dialogue dans lequel on se sente en sécurité. Donc c'est peut-être pour ça aussi que... Exactement, et puis... Euh... Mais l'exemple précis est important quand même. Bah, l'exemple précis, euh, je crois que euh, si euh, je vous parle des gilets jaunes des entreprises, euh, vous allez pouvoir euh, avoir une image précise euh, qui correspond à votre entreprise et qui correspond à ce que vous... Je n'ai pas besoin de le savoir parce qu'à ce moment-là, je tombe dans la liste noire. Donc euh, notre marge de manœuvre est extrêmement étroite. Euh, il faut que j'avoue que nous avions euh, fait un rapport euh, la première année euh, nous avons, et que nous n'avons jamais publié, un rapport sur les exemples positifs euh, des entreprises et donc on en avait, euh, on avait 25 entreprises euh, et on avait étudié euh, leur, euh, bon, en utilisant les, les sources ouvertes, hein, leur, leur website, on avait étudié leurs objectifs, de ce qu'ils avaient accompli, le, le, le changement, etc. Et puis comme on voulait travailler sur l'idée que euh, travailler pour le bien commun rapporte du profit, on avait également travaillé sur euh, leur euh, compte-rendu financier. Et là, ça fonctionnait plus. Donc, je vous donne l'exemple précis des difficultés de Your Public Value, par exemple, c'est de dire que oui, nous, nous sommes persuadés que euh, le bien commun ou la valeur commune va pouvoir remporter de l'argent, ça va fonctionner à long terme, mais pas à court terme. À court terme, euh, on a vu un certain nombre d'investissements, euh, des sociétés qui sont en transformation, et pour être encore plus honnête, et là, euh, J'espère que Maria ne va pas me taper sur les doigts, mais pour être encore plus honnête, les meilleures sociétés, les sociétés qui font le plus de transformations, en tout cas il y a deux ans, étaient celles qui se relevaient d'un scandale médiatique, euh, dans un domaine ou un autre. Donc si vous aviez un scandale médiatique et qu'il fallait changer là, vous commenciez une transformation en profondeur, euh, et avec des investissements euh, euh, envers la société et l'environnement vous aviez un, un compte-rendu parfait du point de vue euh, euh, valeur commune, mais euh, les investissements ne payaient pas encore. Donc à court terme, euh, on n'a pas euh, l'algorithme immédiat. C'est pour ça qu'on conseille euh, un changement régulier avant l'impact médiatique, avant la crise, euh, pour l'éviter et pour se maintenir euh, parmi les, les plus performants mais voilà pour, pour juste par rapport à ça c'est pour ça que dans dans y euh, a une différence entre euh, vouloir euh, se transformer être conscient euh, qu'il faut se transformer et, euh, et, et pourquoi est-ce qu'on veut se transformer c'est souvent parce qu'effectivement il y a eu un moment de crise euh, à un instant précis ou euh, une mauvaise euh, perception alors là je parlais d'un produit boursier là, par exemple, des investisseurs et donc, euh, la volonté va être d'autant plus forte de vouloir, de, de vouloir changer et de vouloir euh, aller dans ce changement que euh, finalement, euh, la perception est, est très bonne, enfin, est très mauvaise, pardon. Et il y, a, il y a conscience qu'il qui, qui va falloir changer. Mais c'est dans des logiques de transformation qui sont assez, euh, euh, assez, euh, assez fortes. Et pour compléter, pour donner par exemple un exemple précis dont moi je peux parler en tant qu'investisseur, pour revenir sur l'exemple de l'engagement. Effectivement, euh, la société euh, qui, avec laquelle nos actions d'engagement sont les plus abouties euh, sur les... Alors, Je vais juste parler des deux sociétés où on fait l'engagement pour le faire Action, en euh, qui sont Saint-Gobain et Air Liquide. C'est public, euh, c'est en tout nos reporting, euh, donc euh, je peux en parler et je pense que ça euh, sera assez euh, très clair. En fait, au départ, on pense c'est Saint-Gobain qui est la plus avancée par rapport à cette démarche-là et on n'aurait pas pensé que c'était elle du tout. Au départ, parce qu'il y a trois ans, quand s'est engagé dans ce, dans, ce, dans ce chemin, eh bien oui, c'était une société en transformation euh, qui était et qui avait besoin de euh, de, ch de elle-même changer et qui avait besoin de faire de, de de montrer ce changement aux autres parties prenantes en particulier aux investisseurs. Donc, il euh, y a eu cette volonté euh, de dialogue qui était beaucoup plus forte parce qu'ils étaient dans l'écoute aussi des autres parties prenantes, des investisseurs, des différentes possibilités. Alors qu'une entreprise qui est déjà leader, comme Air Liquide, qui se perçoit comme telle, peut être à certains moments euh, plus fermée sur euh, la façon d'évoluer, puisqu'elle sait exactement où elle veut aller et, euh, et, et, va pouvoir, va pouvoir, euh, et sera peut-être moins euh, ouverte à euh, certaines, euh, certaines demandes de la part d'autres parties prenantes. C'est là où il faut qu'il fasse attention. Euh, mais euh, et ça va avec le, le, le, la, une autre question qu'il qui y a sur euh, la stratégie de communication, comment être de visible auprès des entreprises, comment les aider à évoluer. Et bien, oui, il y a une entreprise qui va être dans l'écoute, euh, qui va vouloir entrer euh, dans ce dialogue, qui fait partie de, de, de la définition de, de ce que veut faire euh, your public Value, c'est une attitude qui est différente d'une euh, euh, attitude où on pense savoir. Et sur ça aussi, c'est assez proche de ce que nous, on va regarder dans la culture des entreprises. Alors, peut-être qu'à euh, certains moments, euh, finalement, euh, euh, moi, je ne suis pas aussi négative sur le lien entre performance extra-financière et performance financière, évidemment, parce que euh, nous, dans les exemples qu'on a vus, on a vu beaucoup d'exemples positifs où euh, des entreprises avaient mis en place ce type de, de, de, de, de démarche euh, mais c'était effectivement beaucoup plus en natif, comme ce que disait Maria au départ, que dans une logique de transformation. Oui, c'est le problème entre legacy et, et, et, et en natif. Et, pour, et notre travail à nous en tant qu'investisseurs, c'est effectivement de détecter ces entreprises où dans leur culture, c'est déjà bien ancré. Donc ça, c'est notre première poche, c'est nos leaders. Et après, on va travailler aussi avec celles qui sont en transformation. Mais c'est un autre type de travail et c'est un autre type d'investissement. Et donc, en tant qu'investisseur, ça veut dire qu'il faut faire attention euh, au moment où on va investir pour que pour nos propres clients, ça puisse dégager de la valeur financière. Et c'est comme ça que nous, en tant que gérants d'actifs, on va pouvoir travailler aussi avec ces différentes typologies de sociétés. Celles qui sont déjà leaders, qui ont la culture qui est intégrée, qui font peut-être pas l'afficher euh, comme telle, donc on va plus être dans une action de communication avec elles, ou celles qui sont en réelle transformation, donc, il va falloir faire attention, parce que s'il y a crise, ça veut dire qu'il y a effectivement de, de, de, de, de, un passif, euh, donc, où les risques, certains types de risques sont plus importants. Donc, en termes de valorisation et de typologie d'investissement, ça va être différent. Donc, à nous de, de savoir. Oui, Alors, je, je... Claire, Claire pour, euh, pour répondre, là, je, je vois maintenant les questions de Florence-Marie Negui. Donc, rapidement, euh, pour revenir sur la stratégie de communication pour être visible auprès des entreprises et en même temps offrir des exemples précis, euh, des, des, des entreprises positives, euh, nous commençons à partir de 2021, des, enfin, en espérant qu'on trouvera les financements nécessaires, des, des, des labs sectoriels. Donc, on, on veut commencer dans, par le domaine de, de la santé, et donc là, nous allons travailler sur la prévention, sur euh, le, la... Je n'ai pas mes mots en français, mais bon, enfin, sur un certain nombre d'approches dans le domaine euh, pharmaceutique et, et médical, et nous allons montrer à chaque fois les exemples positifs dans un domaine particulier. Donc nous allons euh, offrir euh, une plateforme en fait, euh, pour les, les entreprises positives, euh, et nous allons également co-créer une feuille de route qui va pouvoir expliquer euh, un certain nombre d'entreprises ce que euh, nous pensons tous, en co-création, être le mieux pour la mise en place de ces principes dans un domaine particulier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à, à venir nous voir parce qu'on peut essayer de monter un lab dans votre domaine. On n'est pas des spécialistes, on est des spécialistes dans la co-création, mais pas ni pharmaceutique, ni construction. Ni... Donc en fait... On, a, on aura besoin de, de, de vous si, si vous le souhaitez. En ce qui concerne le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, oui, on, il est, on est complètement aligné. Ça fait partie des, des, de ces 10% des, des experts qui, qui fonctionnent de, de la même façon. Lui, il a sa méthode, on a la nôtre, mais il y a aussi un autre français très intéressant sur la circularité qui s'appelle Alexandre Lemille. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Il habite Lille, il fait beaucoup de choses sur l'Afrique et la France. Il a commencé à travailler sur la circularité, puis maintenant il appelle ça Circularité 2.0. Et en fait, il rajoute le domaine social. En fait, il fait de la valeur commune avec un autre mot. Et il nous donne souvent des entretiens et on travaille en collaboration. Là, euh, plus on est de fous, et mieux c'est. Hein. On est quand même euh, très minoritaire euh, au niveau mondial, donc on n'est pas du tout dans une logique de compétition. Je vois l'heure qui tourne. Oui. <rire> Ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble, et c'était un vrai plaisir. Euh, je vais me permettre de, de conclure euh, sur, sa, sur cette note euh, d'enthousiasme, Et puisque tu as parlé des enthousiastes, effectivement, on tient beaucoup au fait qu'il y ait... Euh, environ 10% toujours d'enthousiastes, euh, dont vous, faisiez, vous faites partie, euh, dont nous faisons partie, dont j'espère aussi euh, euh, vous faites aussi partie. Et euh, c'est pourquoi euh, nous avons monté le Club Trust Team ISR, euh, auquel nous tenons. Et donc je vous invite à, euh, à, à, à, à contacter, euh, que ce soit Philippe, euh, Alban, Marine, enfin moi-même, euh, si vous voulez faire partie de ce club Trusting ISR qui rassemble les 10% enthousiastes, qui veulent eh bien, euh, faire évoluer les sociétés, rendre aussi cette démarche plus visible et euh, construire ensemble une partie euh, de cette valeur commune. Voilà. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, merci, euh, merci Maria, merci Virginie, merci. merci à tous. Et merci à tous les participants, merci euh, de votre écoute. Euh, je me je, je, je permets moi de rebondir sur la dernière question de M. Euh Dans cette démarche de transformation des entreprises, la satisfaction client ne devient-elle pas un indicateur clé ben, On en est persuadé. On a parlé de transparence, on a parlé euh, d'exigence de transparence, et on est convaincu que le client, oui, est un est un lobbyiste euh, très convaincant qui peut faire pression sur euh, les entreprises pour qu'elles bougent. Ça. Euh, alors, on est complètement en phase avec la démarche de Trust Team. Merci de, de, de votre invitation Claire et toute l'équipe de Trust Team encore une fois.